Votre envie de profiter de la vie et votre pressentiment que des changements positifs s'en viennent pourraient vous rendre trop imprudent au niveau de votre budget. Faites les dépenses nécessaires seulement. À part ça, une belle ambiance règne et sera très propice pour recevoir des invités et aller vous-même visiter. Lundi, p.m. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi, mercredi pour l'Europe, la Lune sera dans euh, les poissons, votre troisième maison, et Mercure est maintenant dans votre signe, ainsi que le Soleil, Jupiter et votre gouverneur Saturne. La Lune fait des très beaux aspects avec toutes ces planètes dans votre signe pour rendre cette période intellectuellement productive. Vous aurez une vitalité et un intellect aiguisé, et ce, durant toute cette semaine. Bien que quelques irritations au niveau domestique pourraient s'imposer, mais rien de grave. Votre optimisme est tellement élevé que vous ne voulez même pas épuiser votre énergie sur des petites niaiseries. Et vous voulez focaliser sur vos objectifs et vos buts, et le ciel est la limite pour vous. Chers Capricornes, jeudi, vendredi et samedi AM pour le Québec et jeudi, vendredi et samedi pour l'Europe, la lune sera dans le bélier, votre quatrième maison. C'est durant cette période que les petites irritations euh, au niveau domestique pourraient s'imposer, mais comme je vous ai dit, vous conserverez votre énergie pour focaliser sur les objectifs et les buts que vous voulez réaliser. Contrôlez vos sautes d'humeur et prenez soin de votre bien-être. N'épuisez pas votre énergie sur des petits conflits et conservez-la pour les projets que vous voulez réaliser. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. Je parle de samedi PM, dimanche et lundi pour le Québec. Et dimanche et lundi pour l'Europe, la lune sera dans euh, le taureau, votre cinquième maison. Une très belle fin de semaine durant laquelle la lune sera dans votre maison de plaisir, de loisirs, d'amour et de la créativité. Alors profitez-en à tous ces niveaux. Votre créativité sera en éveil et votre optimisme sera contagieux. Votre pouvoir de séduction sera au bout fixe et votre magnétisme personnel vous ouvrira des portes. Les énergies de cette fin de semaine sont très propices pour organiser des sorties, des réceptions et des visites. Vous aurez un sentiment d'anticipation que des bonnes nouvelles s'en viennent. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricorne. Euh, je vous demande votre soutien de la chaîne. Activez les notifications, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.